The Zine Band Orchestra. Et oui, elle n'est pas toute seule aujourd'hui, elle est accompagnée de ses musiciens Mila et Jack. Donc vous connaissez tous Zine, hein vous l'avez certainement déjà entendu pour l'aimer ou, ou d'autres fêtes niçoises, c'est notre femme troubadour. Donc elle se bat pour une certaine philosophie de vie, la fin amour et le gay sabère. La courtoisie et la joie d'apprendre. Donc voici la chanson à Mercat de la Libé au marché de la Libé. Gâtez de la Libé, mon paille grand, le Diablo, son lua ou des gays, Galina, son palu ou des lames, ma gouilla, le monde est bien, non, le monde c'est le soleil ultra et fructue, chat, le monde est bien, non, Au marché de la libérée, mon grand-père vend des oeufs Ce sont les œufs de mes poules et pas les œufs de la mienne. Le monde vient, le monde va, on va partout ici et là. Le monde vient, le monde va, il y a de l'amour à tour de bras. Au marché de la